C'est Winman, content avec vous, grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC, on parle d'un nouveau produit de San Rafael, on connaît San Rafael avec le fameux pink couche, on doit remercier Kevin, Kevin qui m'a payé le sourdough de San Rafael 71, on remercie Kevin dans la description, un gros merci mon ami, un gros plaisir de faire cette vidéo pour toi et pour tous les abonnés de Winman. San Rafael, ça appartient à qui Ça appartient à Aurora. Quelle compagnie désastreuse à la bourse, le marché boursier. J'espère que vous n'avez pas acheté une action de Aurora le 1er avril 2000, 2000, 2019, 2019. Parce que si vous aviez acheté, si vous avez ou si vous aviez Acheter une action le 1er avril 2019, ça va pas bien. Ça va pas bien parce qu'une action de Aurora Cannabis coûtait 145, non, 147 dollars et 36 sous. Est-ce que c'est cher? 147. Est-ce que c'est pas cher? 147. J'ai aucunement idée. Mais aujourd'hui, ça coûte 1 dollar et 71. Pour la même affaire. Pour 1 dollar et 71 t'as la même affaire que le gars qui a payé 147$ en 2019 au mois d'avril, voilà 3 ans. T'as la même affaire, man. Puis si t'achètes deux actions à 1,71$, mais t'as deux fois plus de compagnie que le gars qui n'a acheté une à 147$, man. C'est débile, man. 147$ divisé en 1,71$, man, ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Uh, Aurora Cannabis, c'est pas mal eux qui ont commencé là, à la SQDC uh, en 2018, au mois d'octobre. Il y avait quelques produits Aurora, on sait le contenant là, avec l'étiquette blanche. Ben présentement, il reste un produit Aurora avec l'étiquette blanche. Seulement un. On le on, on savait. On le savait. Alors, ça pouvait pas rester là. On s'appelle du Banana Split. Du Blue Dream qui, a, qui a, qui a fait sa run, qui a, qui a fait ce qu'il pouvait, man. Il a fait ce qu'il pouvait le Blue Dream d'Aurora. Euh, Qu'est-ce qui reste présentement d'Aurora, l'SQDC? C'est seulement le MK Ultra. Seulement le MK Ultra qui reste comme produit original. Aurora a d'autres marques comme San Rafael, comme le Daily Special. Le Daily Special, c'est leur bas de gamme qui fait compétition avec EXO, Good Supply. Euh, et là, il y a une nouvelle une nouvelle marque, Drift, des enveloppes des enveloppes à 27,90. Peut-être peut-être qu'on va essayer Drift. Euh, mais là, présentement, c'est San Raphael. On aime Sam Rafael. On a perdu beaucoup de de, de qualité en, en instaurant des pochettes d'humidité euh, beaucoup plus commerciales, avec le, le pink couche qui a perdu beaucoup de valeur avec les... depuis les derniers mois, avec ce, ce, ce, cette fameuse pochette d'humidité qui est apparue dans les contenants. Et on soupçonne, on soupçonne que peut-être la plante mère de, du pinko de San Rafael aurait peut-être changé. En tout cas, ça, c'est ce que Winman pense. Donc, le sourdough, on a fait des recherches sur le sourdough. Pas beaucoup d'informations. Pas beaucoup d'informations. Non seulement... Le sourdough n'existe pas sur le site de saint Je J'en viens pas, j'en viens pas. Euh, c'est parce qu'il y en a seulement au Québec Est-ce que c'est parce qu'il y en a repus puis on a envoyé ça au Québec puis c'est terminé après Mais sur le site de Saint-Raphaël, euh, Saint-Raphaël 71, on retrouve euh, le Lemon Rocket, le Driftwood Diesel, le Stone Fruit Sunset, le Great White Shark, le Tangerine Dream. Le Delahaye, il se mais pas le Sourdough. pourtant, c'est une nouvelle variété à la SQDC. 28,4% de THC, 28,4%, la loi au Québec, 30 maximum. Si tu sors un cannabis à 31%, t'es barré, t'as pas le droit. Donc, 28,4% habituellement seulement, saint nous donne quand même, quand même des produits intéressants. Des, quand même des, des, des variétés différentes les unes des autres. Qui donnent une, des buzz différents. Hein? Si le goût, les terpènes, euh, est différent, le buzz est différent. Euh, le kush on le connaît, Le Deloë, c'est quand même un très bon sativa, on va se le dire. Sinon, euh, sourdough, sourdough. Les prix, les prix, les prix, les prix. Ce que j'aime avec sandra Rafael, c'est que c'est tout le même prix. 31$ et dissous. Donc on va ouvrir ça, merci à Kevin encore, on va prendre les informations du site de la SQDC, parce qu'il n'y a aucune information sur le site de San raphaël on peut voir le manque de professionnalisme de San raphaël et leur nouveau logo qui est devenu un peu euh, bande dessinée, un peu euh, enfantin, rien de professionnel, rien de professionnel. Donc la terpène dominante, limonène, limonène souvent associée au diesel, aux agrumes, au citron. Ensuite, on a la fameuse cariophyllène, qui est très bon là, comme anti-douleur. Et la troisième terpène, myrcène, qui est souvent associée au terreux. Donc, limonène, cariophyllène, myrcène. Limonène, myrcène, j'aime beaucoup ça. Euh, Cariofilène ça nous joue des tours. Euh, des fois un petit goût poivré, de épicé, euh, des fois un cariophyllène assez subtil qui fait en sorte qu'on que, qu apprécie le cannabis. Quatrième terpène. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux produits à la SQDC ces temps-ci. On cette terpène en dominance. Si tu bien dit, linalol. Linalol. On a vu dernièrement le saphir scout. Avec du linalol. On a aussi eu un produit de Nogs, euh, le fameux Slap Zz avec du linalol qui est présent. Donc euh, linalol, quatrième terpène présente. Est-ce que c'est trop loin dans la chaîne de terpène? Quatrième terpène. Donc, est-ce qu'il va en avoir assez pour y goûter? J'espère que non. J'aime pas trop le l'inalol. Lina, l'inalol, c'est associé à la lavande, lila, senteur de gomme nos au raisin. Donc, euh, c'est pas ma terpène préférée. Donc, si vous aimez sentir le lila, la lavande, la gomme nos au raisin, cherchez des produits avec l'inalol. Arrêtez de regarder le taux de THC vous, c'est le linalol en premier. Ensuite, si vous avez deux produits de linalol, choisissez celui qui a le plus haut taux de THC. Mais en premier lieu, c'est la terpène, les amis. La terpène. On remercie qui? Kevin. Eh oui. Un pouce, un commentaire, toujours apprécié. On ouvre ça immédiatement. sourdough. On ne sait pas quelle plante a été utilisée pour faire le Sourdough. On se fait aux terpènes, limonènes. C'est supposé donner sucré diesel, sucré diesel. On va l'avoir. Ça a été emballé au mois d'avril, le 5 avril. Comment ça c'est sûr? T'as même pas regardé! J'ai regardé au début de la vidéo, gros. On va l'avoir, on va l'avoir. Ça va bien aller. On va bien aller là. On va bien aller, gros. Uh, Colline de call-in de call-in de Colline, hein? On va égriner ça, on va égriner ça. Pochette d'humidité, boost. Uh, pourquoi j'ai une réaction comme ça? C'est vraiment un peu comme le Slap, puis le Saphir Scout, uh, diesel, l'inalol. Euh, tabarouette, c'est rare que je prends trois produits sur euh, mes trois dernières vidéos sur 6, là, une, une vidéo sur deux que, que ça ressemble, ça ressemble, ça ressemble, ça ressemble beaucoup. J'ai encore beaucoup beaucoup de, de slap à fumer. Ben. Je passe à travers quand même pas mal. C'est tout ce qui qu me reste de mon 28 grammes. Oup! Oup! Oup! Oup! Ça descend! Ça descend la qualité, man! Ça descend! J'étais pas trop sûr avec mes lunettes normales, là, mais... Ça descend, man! C'est pas comme le pinkouche, le pinkouche un peu plus dur, la cocotte. Euh, je sais, il y en a qui n'aiment pas les petites bouts euh, de pinkouche de saint raphaël Mais j'ai mis en haut mes petits bouts de pinkouche de saint raphaël que, que ça, euh, on va les grainer. On va prendre des photos, on va mettre ça sur mon Instagram. Allez vous abonner sur mon Instagram. Déjà 2000 abonnés sur mon Instagram, ça va très bien. Sur YouTube, bientôt 7000. Une personne sur 4 qui regardent les vidéos de Winman, ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, on fait des vidéos SQDC, vidéos de Grow. Et euh, on en apprend, on en apprend sur la Grow chez Winman. Donc euh, abonnez-vous, toujours euh, divertissant en premier lieu. Donc on regarde ça de plus près à la caméra, dites-moi ce que vous en pensez du Sourdough. Euh, on va les ça va nous donner plus de darons, ça va ça va goûter plus, ça va sentir plus. Ensuite on roule, on fume, on roule ça. On regarde ça immédiatement. Ok gang, on est de retour avec le sourdough. Je me suis trompé, les cocottes sont vraiment très très très dures. Très très très dures, à l'exception de la plus grosse. Qui, qui est un peu plus euh, molle, qui m'a peut-être induit en erreur. Mais tout ça là, c'est comme le San Rafael. Là. Cocotte très très dure, très très dense. Euh, pour ce qui est des trichomes, peut-être un look un, un peu moins beau là, que, que le, certains produits de San Rafael, qu'on a déjà été gâté. Euh, c'est sûr qu'avec la, la caméra si on regarde de très proche les tricônes sont là mais euh, comme comme ça me rappelle comme d'habitude peut-être touche touche euh, en bas j'en j'en ai fumé pas mal j'en ai fumé pas mal euh, du pink kush, les boys euh, Alright, donc comme d'habitude, mais peut-être peut-être euh, une petite affaire de moins beau là, pour le visuel. Mais c'est quand même bien, regardez, on a un beau zoom ici. Là. Il est assez beau ça, les deux cocottes qu'on voit ici. Là. Ok, on va donner une chance au coureur on va donner une chance à San Rafael, qui nous a pas vraiment déçus dans le passé. Donc euh, 28% THC, j'espère que ça va nous donner un bon buzz. On roule ça immédiatement. Alright gang, je vais maintenant égrainer le sourdough de San raphaël <coughs> Sucré diesel. C'est ce que nous dit le site de la SQDC. Et juste avec ça, là, ça va donner un bon aperçu. J'ai égrainé la grosse cocotte qui est un petit peu molle. Cariophyllane est présent. C est, c est, les, ça m'appelle, il y a plusieurs goûts. Il y a plusieurs goûts. On est capable de goûter de plusieurs goûts. C'est pas, c'est un petit peu complexe le goût, un peu euh, pas sophistiqué, mais euh, on est capable de goûter deux goûts. Euh, je te le dis, je, je goûte bien des affaires. Je sens bien des affaires. Cariofilane présent, peut-être un peu de linalol, même un peu de diesel. Pas capable de faire ça avec euh, Good Supply. Pas capable de faire ça avec du bon de goûter 2-3 arômes dans un goût, dans un joint. Là. Plusieurs personnes encore qui me parlent de quantité, comment faire pousser du cannabis. J'en ai assez de cannabis. C'est pas la quantité que je veux, c'est la qualité. La cendre blanche, il va falloir en reparler de ça. Pour certains, c'est garanti, la cendre blanche. All right, gang. Moment tant attendu. tant attendu, moment tant attendu. That's it, boy. <coughs> il n'en est plus en succursale, donc si ça vous intéresse le sourdough, il va falloir se le procurer. Procurer. Online. En ligne. Entre 23 et 29 de THC. Donc, aussitôt que vous achetez un sourdough, c'est en haut de 20 de THC. Indica, c'est ce que j'aime. Supposé donner un buzz relaxant. Merci à Kevin. Ça se peut pas comment que les produits se ressemblent c'est temps -ci. Le Linalol est là, oh, je te dis. Euh... Moi, j'aime mieux ça que le Saphir Scout. Le Linalol est un petit peu moins présent, mais il est quand même là. La description de la SQDC est très bonne. C'est rare que je dise ça. C'est vraiment rare. Euh, je, je goûte tout ce qui est écrit là. Le limonène, c'est le côté diesel. Cariophyllène, un petit côté qui me dérange. Le goût terreux, je l'ai pas pogné à toutes les poffes. Vraiment euh, C'est le goûter sucré. Le côté sucré, je l'ai pas. Euh, moi j'aurais dit diesel terreux. L'inalol, comment tu veux que je te décris ça, l'inalol, il dit fleuri pour lavande ni là? » D'après moi, l'inalol doit dire « fleuri ». Moi, je t'aurais dit « arôme naturel », ça, c'est peut-être pas la bonne description pour moi. J'aurais peut-être dit « diesel, épicé, terreux, fleuri ». 28% quand même assez léger. 28% J'aurais dit hybride. C'est pas un C'est écrit 28% pareil. 28.4. Tu sais, là, le diesel, c'est très léger comme diesel, man. Très, très, très, très, très léger comme diesel. <coughs> très, très léger, là, voilà. Il y a beaucoup de cannabis à, à SQDC qui a plus de diesel que ça, là. Je comprends pas pourquoi ils ont mis limonène en premier lieu. <coughs> On n'est pas à la perfection ce temps-ci. J'ai une narine qui est complètement bouchée. Mais <coughs> je le goûte pareil. Je le trouve terreux. Je le trouve terreux. Euh, J'aurais pensé que la myrcène aurait été plus en avance. Donc, c'est pas dans mes préférés, le Sourdough. Euh, c'est pas dans mes préférés de San Rafael. Euh, je vais fumer le produit. Pourquoi je vous dis ça? Ben vous savez très bien là, que quand j'aime pas le produit, je le fume pareil. Sauf que je le mélange, je le mélange avec d'autres produits, euh, comme le Runs Bio, il est là-dedans. Je sais, ça fait mal, je sais, ça fait mal, mais c'est ça. Ok, Le Runs Bio, euh, d'après moi, il est arrivé de quoi avec le Runs Bio, il y en a qui ne comprennent pas. C'est pareil comme Delice, Delice aricana. Le prix avait baissé à Noël à 25$, je l'avais acheté 4, très déçu de Delice aricana. C'est sûrement la même chose qui est arrivé avec le Runs Bio de Hat-Trick. Euh, aricana, j'avais capoté là-dessus, mois d'août, mois de juillet. Et puis, quand j'ai vu la baisse de prix euh, à Noël, j'en ai acheté 4. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Donc, euh, le Runs Bio, tellement d'abonnés avaient aimé ce produit-là. Tellement d'abonnés. Je peux pas euh, être euh, avoir une opinion si différente. De tant de gens, tu comprends-tu? Surtout pour la qualité. Le goût. Le goût, c'est autre chose. Mais je trouvais qu'il manquait de terpènes dans le rose bio. J'ai pas compris. Euh, J'avais l'impression que c'était un peu comme un The Green Organic Dutchman Tea God. Euh, c'est le côté bio, d'après moi, je sais pas, bro. Je sais pas. En tout cas. Sourdough, Sourdough, 28%. Hummm, c'est pas pour le 28%, là. C'est là, c'est là que je pense que les terpènes rentrent en jeu. Euh, 28%, bro, c'est pas un 28% San Rafael, là, euh, pink couche. Je vais le fumer, il est bon. Mais c'est terreux, c'est terreux en premier. Mais si tu veux essayer les produits San Rafael, puis t'en as pas essayé beaucoup... Il y a d'autres affaires à essayer que ça avant. Il y a d'autres produits à essayer avant celui-ci. Donc, euh, je vais terminer ça. Et puis, euh, on va essayer ça au vaporisateur. À l'instant, là. Je finis ça, puis, puis là, ça va être comme un... In the, pas « back in the future euh, ». Tu comprends. Alright guys, on est de retour euh, avec le Sourdough de San Rafael. Euh, maintenant, on va essayer ça en hein, vaporisant le Sourdough. Euh, je vaporise pas beaucoup. Euh, là, je trouve ça peut-être intéressant. Je trouve qu'il y a quand même plusieurs goûts dans ce cannabis-là. Euh, là, après avoir fumé le jouant complet, je peux vous confirmer. que n'est vraiment pas mon préféré. Et puis je, je soupçonne, je soupçonne. San Rafael, de, de, de nous envoyer peut-être des produits euh, vieux. Euh, écoutez, on n'a pas ces problèmes-là avec euh, Tribal, Canara Biotech. J'ai pas besoin de sortir mes, mes lunettes euh, d'approche. On, on le voit, la qualité. Euh, je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je te dis, Aurora, Canopy, Tilray, Exo, je suis pas sûr qu'on va voir ces compagnies-là dans 5 ans. Je suis sûr qu'il y a une de ces quatre-là qui vont tomber au combat. Je peux pas concevoir qu'ils vont passer à travers, même si c'est les quatre plus grosses. Oups! Bientôt, ça ne sera plus les quatre plus grosses. Exo sont en train de chuter à la bourse, ça n'a aucun sens... Euh Aurora aussi, euh, Canopy, Thierry, toutes les compagnies de cannabis quand même. Mais euh, en tout cas, c'était mon moment, euh, mon moment euh, triste de la bourse. Donc, on utilise le Mighty. Le Mighty, un vieux modèle de Mighty. Euh, ils, sont, ils ont sorti des, des, des plus récents. Donc, euh, le seul problème que j'ai avec mon Mighty euh, usagé, c'est que j'ai de la misère avec la lumière ici qui indique la, la, la, la température. Parce qu'on peut ajuster la température. Donc, euh, moi, je l'ai toujours laissé à 400 Fahrenheit. Donc, je vais vaporiser le sourdough de San Rafael. Merci à Kevin. Kevin. Merci beaucoup, mon chum. Alright. Là, avec toutes ces affaires-là. Il est -il allumé. Là, il est allumé. Excellent. Donc, euh, un goût de terreux manqué. Euh, Peut-être que ça va bien avec le nom. Sour. Donc, euh, sourdough. Sour, ça doit être surette. Euh, C'est pas tripant. C'est pas super, man. Vraiment pas. Il y a beaucoup de cannabis à l'SQDC, euh, je te le recommande pas, il y en a d'autres, il y en a vraiment d'autres. Dans San Rafael! dans tu peux en prendre d'autres dans San Rafael qui sont vraiment mieux. Incroyable, comme cette vol va, de vas, le et puis euh, le Pink Couch comme indica. Euh, mais malheureusement, vous aurez, vous, vous aurez pas goûté au Pink Couch San Rafael de là deux ans. Qu'il n'y avait pas de pochette d'humidité, qu'il y euh, qui avait peut-être un meilleur roulement à la SQDC. Donc peut-être que maintenant il est plus vieux à, dans les entrepôts quand, qu il, quand qu il met ça dans les pots. Donc quand je vais atteindre ma température de 400, ça va vibrer. On est à 378. Donc ça a été emballé le 5 avril. Et Voilà! On y va tranquillement, longtemps. <coughs> ça goûte pas pareil, non? ça goûte pas pareil. C'est ça qui est bizarre. Fait longtemps que je ne l'ai pas nettoyé. Euh, C'est plusieurs étapes. Il y a des élastiques. C'est beaucoup de travail. Euh.. Je te le dis là, je te le dis, faudrait que tu le nettoies à chaque fois. « Ah, hey, c'est pas vrai! » Ouais, écoute bien, man. Je te le dis là, c'est ça que je... trouve. Même si c'est le cinquième meilleur au monde, même si c'est le, le, le, le huitième meilleur au monde, tu sais, qui serait une super bonne note là, t'étais le huitième meilleur au monde là. Wow, incroyable. C'est incroyable comment c'est différent quand c'est propre, propre, premier pof. Donc, ça ne brûle pas, ça chauffe, ça vaporise l'huile aromatique, qui sont les terpènes. Donc, euh, ça vaporise les terpènes, ça vaporise l'huile dans les terpènes, qui sont des terpènes. Les terpènes, ce sont des huiles aromatiques. Les terpènes, ce sont des huiles aromatiques. Donc, tu vaporises les terpènes sans brûler... Euh, de matière végétale. Donc, il n'y a pas de combustion. Je suis pas un pro de ça, man. Pas tout, pas tout. Je trouve que le buzz est différent. Le buzz est un peu plus faible. Euh, ou différent. Plus cérébral que, que corporel. Vraiment. C'est vraiment plus en tête, man. Là-dessus. Trois poffs là. Ça ne goûte plus pareil, man. Il y en a qui ça 5-6 fois, là. Comment c'est dégueulasse. À l'intérieur, <coughs> le cannabis n'est pas en cendre. Je viens de te le dire, ça brûle pas. Puis ça chauffe. Le cannabis change de couleur. Il devient beige, brun foncé, brun pâle. Quand tu chauffes à 400 Fahrenheit, tu <coughs> vaporises aussi les cannabinoïdes. <coughs> Comme le THC. <coughs> My God. Alright. Ça gèle la face, man. Ça gèle la tête. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu gèles, man. C'est intense dans la tête, dans la face. Alright. Sourdough. Quoi? Le bon. Oh. Oh. Tu veux que je fasse ça là, là? Ouais, mais là, si je perds connaissance, tu sais que le premier bang, tu sais, que c'est arrivé. Faut que je fasse le bang. Ouais, j'en ai parlé sur Instagram. Oh, ouais, j'ai mis une photo. Je l'ai eu, je l'ai reçue. Ouais, c'est le temps, là. Oh. Ouais, c'est que je ai fumé un joint. Je viens de vaporiser. Tu sais que je suis pas un gars qui... OK, OK, OK! Je pense que c'est le temps qu'on fume au bong. On va fumer le sourdough de Sandra Raphael au bong. On va le chercher. Alright, gang. Steel Chill Pipe. C'est le modèle de mon bong. L'intérieur, c'est fait en céramique. Et puis, euh, une petite spécialité, on peut mettre de la glace à l'intérieur, puis euh, ça fait un peu spécial. Présentement, il y a juste de l'eau. J'espère que ça va bien se passer. J'ai tenté de mettre un petit screen ici. Euh, je connais rien là-dedans, man. Je connais rien là-dedans. J'ai essayé de mettre un petit screen, ça n'a pas... Il euh, était peut-être trop grand, ça n'a pas fonctionné. Kevin! Kevin m'a payé le banque, man. Kevin m'a payé de bande. Ben, merci à Kevin. Euh, plus gros euh, cadeau à vie de Winman. Merci à Kevin pour le Sourdough. Mais merci à Kevin pour le Still Chill Pipe. On va allumer ça. Il paraît que c'est pas grave si j'allume avec le briquet. Euh, le gaz à l'intérieur de ça. Il paraît que ça. C'est pas grave pour la santé je pensais qu'il fallait avoir une corde en chambre mais euh, en 2022 plus besoin de ça, c'est correct avec un briquet pour la santé, il paraît que c'est correct la cendre blanche aussi là, il paraît peut-être que ce sera un mythe hein? on peut avoir du cannabis de qualité quand la cendre est grise quand même Flushé, flushé au complet là. Euh, si vous n'avez pas de problème, si vous n'avez pas donné trop de nutriments s'il n'y a pas de problème dans votre terre ça sert à rien de flusher euh, à la fin de votre croix, avant euh, la fin de votre grow. Seulement là, donner de l'eau, on appelle ça leecher et pas flusher. Flusher en 2022, c'est out. À moins que vous utilisez le flush parce que vous avez un problème dans votre terre. Vous avez mis trop de nutriments. Flusher, ça a une utilisation. Mais de penser qu'on va enlever tous les nutriments dans la terre... Et que la plante va euh, plus de nutriments dans elle. Non, c'est pas comme ça. Donc, euh, regardez regardez d'autres Youtubers en anglais euh, qui parlent du flush. C'est vraiment le gros sujet de conversation en 2022. Flushé, maintenant, ça ne sert plus à grand-chose. Ça a été prouvé. Cendre Blanche, gros sujet de conversation ces temps-ci. Euh, la question a été posée à Burner. Vous connaissez Burner donc, euh, Burner, c'est pas lui qui fait pousser, hein, lui, il fait juste fumer. Il euh, y a des gens pour lui qui fait pousser son cannabis. Burner, très actif sur Instagram. Donc, euh, oh, oh, pas tout d'accord euh, avec ce que son euh, grower disait. Donc, euh, informez-vous, informez-vous, allez voir euh, The Dude Grow. Ils ont plus de 65 000 abonnés, de Dude Grow. Euh je J'en je, ai regardé un autre, puis je, ça me sort de l'idée. Euh, en tout cas, on enchaîne, on enchaîne. La blanche, c'est pas terminé. La sang blanche, c'est pas terminé. faut vraiment euh, gratter, parce que personne n'a vraiment la réponse à ça. C'est à cause du est parce que c'est à cause qu'il y a plus de végétation dans la, dans la plante, versus le nombre de trichomes. Pourquoi pourquoi la cendre, elle serait plus grise à cause de la génétique à cause du papier? Non, on l'a déjà vu. Il y en a qui disent à cause de la flamme. Je pense pas. Quand je fais mon joint, c'est toujours la même chaleur. Et puis, des fois, c'est plus blanc. Deux fois, c'est plus gris. Donc, il euh, faut, faut poser plus de questions pour la cendre blanche. On n'a pas encore les réponses. Euh, pas convaincu. Pas convaincu que cendre blanche veut nécessairement dire qualité. Donc, euh, floché. Pas utile à la fin de la grow. Il faut juste leecher, Donner de l'eau pour les deux à trois dernières semaines. Donner de l'eau avec un pH équilibré. Euh, ça s'appelle leacher. Leaching. Donc, euh, on allume ça. J'ai pas mis de. De petits. Euh, trucs ici. All right, again. Je dis, man, je suis je, je stressé. Bem estressei. plus léger, comme goût, euh, on le goûte un peu moins, ça l'a mal brûlé, je suis vraiment pas habitué, euh, il reste encore du cannabis, vraiment pas habitué, je l'ai euh, pas beaucoup grindé, je l'ai euh, cassé, donc c'est pour ça que ça a eu la misère à brûler, une chance, parce que sinon j'aurais été mort, je pense, j'aurais trop aspiré, Ça tape, man. C'est bien plus qu'une petite pop de joint, ça. Ça l'écrase bien raide. Malgré tout que... Je trouve pas que c'est un 28%. Je trouve pas que c'est un 28% qui est vraiment écrase. Hein? Euh, je, pourrais, je pourrais quasiment dire que c'est mon produit qui me déçoit le plus, de San Rafael. Parce que dernièrement, euh, j'ai bien aimé... Euh, les cannabis qu'on a essayé de San Rafael dernièrement. Driftwood, diesel, Stonefruit Sunset. Euh, le farm gaz, hein, je ne me souviens même plus. C'est le dernier que j'ai essayé. Euh, je voudrais que je regarde la vidéo. Je voudrais que vous auriez voir aussi, vous, la vidéo du farm gaz. Mais le Sourdough ici. Euh, non. Non. Plus qu'ordinaire, plus qu comme je vous dis, de San Rafael. Euh, je te suggère, euh, avant ça, le, le Pink Kush et puis le Stone Fruit Sunset. Je vais te parler aussi d'Aurora. Aurora aussi ont entré leur haut de gamme avec euh, Whistler, le cannabis, qui était 67$ le cannabis. Ils ont baissé ça à 47$ maintenant avec le Boba Kush. Ils ont aussi le Acapulco Gold, le Blueberry Lamb's Bread, qui c'est maintenant 47$, plus cher que... Broken Coast, c'est pas encore, ça n'a pas été encore essayé, la marque Whistler par Whitman donc euh, peut-être qu'on va essayer ça un jour. Donc Aurora, on, on va voir, est-ce que un jour ça va se faire acheter par quelqu'un d'autre? Euh, même chose pour Tweed, Canopy, Terry, euh, je sais plus, hein, Terry qui vend de la bière maintenant, euh, Terry qui, qui, qui vend n'importe quoi finalement, là, à part du cannabis. Et puis, je voulais vous dire une dernière chose sur Aurora. Aurora qu'on qu est en train de voir en ce moment, n'est-ce pas? <rire> Écoutez, mm. j'ai fumé un joint, j'ai vaporisé, je fume au banc. C'est pas un indica qui écrase du tout. J'ai beaucoup fumé. Et puis, euh, vraiment léger comme 28%. <rire> Donc, c'est terminé. Donc, je vais juste dire une dernière chose. Une dernière chose sur Aurora. Leurs ventes sont en descendant. Ils sont en inclinaison. Ils sont en. Comment je pourrais dire ça? En décroissance. <rire> en 2020, ils avaient vendu pour 278 millions. Et puis en 2021, pas 278, mais 245. Donc, euh. C'est pas drôle du tout, du tout. C'est pas drôle. Du tout, du tout, du tout. Aurora, là, les ventes euh, descendent à place d'être en croissance, malgré qu'ils ajoutent de nouveaux produits. Euh, avec les Daily Special, la marque Whistler, euh, la marque euh, Drift. C'est ça qu'on avait dit tantôt, Drift. Euh, ça va pas bien. Donc, je vous laisse là-dessus. Est-ce qu'on va rester un peu de bande je vais tester le bong un peu plus avec vous. Je pense que... Je pense que c'est pas assez satisfaisant. Je vais... Je sais pas, je devrais peut-être les grainer un peu. hein. Mais j'ai pas le screen. Ça va-tu tomber, mais gros. De toute façon, il faut le nettoyer hein, à chaque usage. Mais c'est sûr que là, si je les graine, me va crever, man. Ça va être des trop grosses puffs. Je vais mourir sur plate, bro. Mais... Vu que le joint m'a pas vraiment cogné, euh, je suis peut-être un petit peu plus en sécurité. Et... Il veut sentir bon, mais... Comme là, j'avais une petite shot de diesel, mais c'est pas toujours pareil. C'est vraiment un terreux manqué, je pense. Que... peut qu'ils ont réussi avec le SOUR. Mais... pas tant que ça, man. Là, j'ai imité le joint, man. J'ai imité le cannabis, puis j'ai fait une petite boule avec. c'est calme. C'est que J'ai jamais vu personne faire ça. J'ai jamais vu personne faire ça, man. Non, j'essaie de le sortir, il se même trop chaud, calice. Maintenant qu'il va me falloir une paire de gants pour le tirer. Ça fait des grosses puffs, man. Ça fait des grosses puffs. <coughs> Je suis très dessus, man. J'aime le banc, c'est cool. Je vais le réutiliser dans plusieurs vidéos. Mais... Euh je traite pas sur sourdough, man. mais si t'aimes peut-être le goût sour, c'est un terreux manqué, je pourrais t'expliquer euh, quand je les graines, des, des fois des petits shots de, de citron diesel euh, à un moment donné, quand je fume mon joint, des petits shots de linalol, un peu des petits shots de tout mais, mais au final, là, parce que là j'ai quand même fumé le joint au complet, j'ai arrêté la vidéo euh, pour me préparer pour vaporiser, j'ai arrêté la vidéo, je me suis préparé pour mon banc. Finalement, c'est comme un terreux manqué, avec des petites touches de diesel, une fois de temps en temps, des petites touches de l'inalol, on en a parlé tantôt, là, lavande, lavande euh, une fois de temps en temps, mais en général, c'est terreux manqué. Donc, euh, si tu es un gros fan de terreux, et que tu aimes toutes les terreux, ben, je te suggère, je te suggère, donc, la description à la SQDC, les terpènes sont les bonnes, mais moi, je ne les mettrais pas dans la même ordre que ceux de la SQDC. Donc, on sait que quand on met la première terpène, hein, c'est comme un premier ingrédient hein, sur euh, de la nourriture pour animaux. Le premier ingrédient, mais c'est toujours celui qui en a une plus grande quantité. Donc, je pense pas que ce serait le limonène qui serait en, en premier lieu, mais plutôt la myrcène. Donc, euh, donc c'est pas mal ça. Un pouce, un commentaire. Si tu veux d'autres vidéos SQDC, d'autres vidéos de bang, d'autres vidéos de vaporisation. Euh, Écris-moi un commentaire, s'il te plaît. Euh, ces temps-ci, euh, un petit peu moins de commentaires, un peu déçu, un peu déçu. Euh, pourcentage de likes versus euh, dislike très bien, mais moins euh, de, de likes que d'habitude. Donc, s'il vous plaît, un petit like et un commentaire. Euh, bon, vaporisation, euh, SQDC, joint, cendres blanche On a touché quand même plusieurs sujets ce soir. <tousse> Davarnac, ça va pas bien, la misère à sortir mon bucket de même, hein? la misère. <coughs> <coughs> Mais t'as dit, je suis vraiment pas habitué. Mon premier banc, j'ai fumé trois fois, il a cassé. T'as une minute. Oh, je pensais qu'il y avait plus de bouquins que ça. Alright, bro. Je vais m'habituer avec ça. Donc, toi que je fais des efforts. Merci à Kevin. Kevin, bro. Kevin, man. On va aller voir Kevin à saint tite Quand tu vas voir les rodéos au mois de septembre. Quand on va aller voir Kevin, toute la gang. Puis, on va fumer un joint avec Kevin. Fumer au bang avec Kevin. C'est ça, man. C'est ça, la vie. Donc, un commentaire, un pouce. Et puis, à force de fumer, ben un moment donné, t'es gelé. Donc, euh, n'oublie pas. La vie est belle. Le temps arrange les choses. Je te le dis, le temps range les choses. Euh, des hauts et des bas, tout le monde en a. Euh, le sommeil. Le sommeil. C'est la clé du succès. Ouais, mais je peux pas dormir à cause. Mais c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est le sommeil, la santé. Euh, la nourriture, hein, pas facile. Une pizza délicieuse, toujours bon. Toujours bon à tout moment. Donc, il euh, faut faire attention. Faire attention. Euh, on, on, on se fait attention à nous autres. Alright, gang. On fait attention. Et puis, on se revoit très bientôt, là, dans une prochaine vidéo. Ciao!